Salut les rôlistes et bienvenue dans ce Hors Roleplay numéro 11, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Alors on commence tout de suite par les nouvelles, comme vous avez forcément remarqué, j'ai beaucoup de mal à trouver le temps pour tourner les vidéos, euh, pour les écrire également. Le montage c'est un petit peu plus accessible, puisque je peux le faire par brip de, de 5 minutes, c'est pas optimum mais c'est faisable. La chronique du dragon numéro 16 va bel et bien arriver, à un moment ou à un autre ça, ça va venir, euh, autant que possible avant la fin de l'année. Elle est écrite, elle a même été écrite deux ou trois fois. Euh, j'avais commencé par une, une chronique de dragon sur le jeu en convention que je souhaitais tourner pendant Périgeux, puis ça s'est mal organisé, euh, j'ai été un peu pris par le temps donc, euh, donc ça n'a pas eu lieu, elle a été de côté, je la tournerai à une autre occasion. Euh, et ensuite donc j'ai commencé à écrire deux chroniques du dragon en parallèle parce que j'avais que des brides d'idées, je me suis demandé si je devais en faire des, des courtes du dragon, euh, ce sera peut-être le cas on verra euh, au moins pour l'une d'entre elles donc euh, bah voilà dès que dès que j'ai deux minutes euh, il y aura la, la chronique de dragon numéro 16 qui sera tournée et après euh, je le montrerai aussi vite que possible au, au niveau du délai entre les vidéos donc bah, euh, en ce moment voilà c'est très compliqué donc j'ai pris la décision de, de ne pas me précipiter je vais pas euh, tourner en vitesse ou, ou le faire plus vite parce que j'ai plus ou moins du retard euh, si, si, si, telle est, si telle chose est possible euh, quand, quand j'ai aucun, aucun délai réel donc j'ai pris la décision de ne pas me presser à partir du moment où je n'arrive pas à sortir les vidéos aussi régulièrement que je le voudrais autant euh, prendre le temps de, de m'appliquer autant que possible euh, peut-être d'y insérer euh, plus d'éléments fictionnels à partir du moment où j'ai du mal à trouver le temps de tourner Autant que le tournage soit intéressant, que le montage soit appliqué, et que l'écriture puisse être retravaillée. Donc euh, voilà, on part pas dans une démarche de nombre, euh, c'est pas forcément euh, pour le mal, j'essaierai je, de, de m'appliquer au plus pour euh, pour les chroniques du dragon qui viendront. Euh, les ombres de Yorkshire cretot le suivi de campagne, donc je viens de terminer euh, la diffusion des 8 épisodes du premier scénario avec Ben. Euh, que je remercie encore chaleureusement euh, d'avoir participé, de cette prêter au jeu, c'était sympa. Et euh, je suis sur le point, euh, dès, dès qu'il y a un créneau euh, possible, euh, probablement dans, dans la semaine qui vient, euh, de tourner donc euh, le suivi de campagne pour la, le, la deuxième partie de, de la campagne, hein, le deuxième scénario, euh, qui a été terminé par la table euh, il y a quelques semaines déjà. Ils sont, ils sont maintenant dans, dans le troisième scénario, donc euh, si ça reste à ce rythme-là, c'est très bien. Euh, je vais tourner comme la dernière fois avec Ben, c'est-à-dire tout en une fois et je ferai le montage, le découpage au fur et à mesure afin d'essayer de vous sortir ces vidéos-là au moins de façon régulière. Et j'ai récemment sorti une vidéo en stop motion du montage de Lego. Euh, bah écoutez, C'était une expérience sympa à tourner, jamais, j'avais jamais fait, fait de stop motion, je me suis amusé à le faire parce qu'à partir du moment où où j'avais très peu de temps à accorder aux vidéos, j'arrivais pas à trouver en fait une heure et demie ou deux heures pour pour le tournage d'une chronique. C'est en général le temps que ça me prend. Euh, mais j'arrivais à trouver, bah oui, des brides de 5 ou 10 minutes de de libre, levant plutôt avant le travail, etc. Donc j'ai posé ici dans, dans cette pièce qui a l'avantage de pouvoir être dédiée au jeu le Lego sur la table et j'ai pu étaler, comme on peut le voir avec la luminosité. Euh, la réalisation de ce film d'animation euh, en, en plusieurs jours, en plus ça a duré euh, quasiment une semaine entre le matin, le soir, euh, dès que j'avais 5 minutes. Donc, voilà, je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, c'était très sympa pour moi euh, comme exercice de style, autant en photo qu'en montage. Bon, euh, Il avait quelques défauts mais dans tous les cas je vous remercie énormément de l'accueil que, que beaucoup d'entre vous ont fait à cette vidéo et... Elle a, elle, a, elle a été beaucoup vue, elle a été partagée, et euh, il y a beaucoup de commentaires très positifs, ça me fait vraiment plaisir. Je me reprêterai au jeu du, du stop-motion, pourquoi pas, quand, quand j'en aurai l'occasion euh, avec plaisir, et donc bah merci à tous. La statistique YouTube, aujourd'hui on va parler euh, des termes de recherche qui sur YouTube vous amènent à mes vidéos. Alors sans surprise, on a Donjon et Dragon en grand leader, hein. Donjon et Dragon singulier 9,7%, Donjon et Dragon avec un S à Donjon, un S à Dragon, 3,7%. Juste derrière, on a Vampire la mascarade, correctement orthographié, qui est à 3,6%. Quatrième position, euh, Les Chroniques de Dragon à 2%. Donc là, ce sont des euh, gens qui savent ce qu'ils cherchent. Et enfin, l'appel de Cthulhu en cinquième à 1,8% des termes de recherche. Euh, que dire de ce, ces résultats Bah voilà, Donjons et Dragons est, est numéro un des termes de recherche de jeux de rôle, c'est pas forcément une surprise, c'est pas forcément un mal ou un bien, mais c'est pas une surprise en tout cas. C'est là que je me rends compte que cette statistique n'a aucun intérêt. Enfin bon, elle était là, donc euh, bah, je vous en parle. On passe aux questions du mois. Ça fait un an que je vous en parle et j'ai enfin divisé le tableau en deux. Euh, bah, c'est l'avantage de laisser trop de délais entre deux vidéos. Euh, on se retrouve à avoir un certain nombre de questions qui apparaissent. Donc la longueur des tableaux respectifs CDG Ask Fabs ou CDG Ask Merlin euh, pourra varier. Mais aujourd'hui, eh on en a 9 d'un côté et 3 de l'autre. Donc la question CDG Ask Fabs, je prends mon D10 et je fais 1. Alors en 1, on a Gilles Galeasi qui est là depuis un moment et qui nous demande est-ce que j'ai déjà participé à un vampire en grandeur nature. Alors, euh, salut Gilles, merci d'avoir posé ta question et merci beaucoup pour ta patience parce qu'il me semble que tu as posé cette question après le premier ou peut-être le deuxième hors roleplay. Euh, bravo pour ta patience, j'ai une réponse autre que non. En réalité, euh, j'ai été euh, organisateur de, de jeux de rôle grandeur nature euh, vampire euh, pendant, pendant un peu plus de deux ans. C'était dans, dans une asso à Paris. Euh, j'étais venu voir euh, bah, ce qu'était un GN. J'étais joueur de jeux de rôle depuis quelques années, mais j'avais jamais participé à un Grandeur Nature. Et, euh, et puis, par le biais de, de différentes, euh, différentes rencontres, j'ai connu des, des personnes qui étaient organisateurs de jeux de rôle Grandeur Nature de Vampire. Et euh, bah, je leur ai demandé si je pouvais venir voir à quoi ressemble un GN sans forcément participer en tant que joueur, mais éventuellement en donnant un coup de main euh, bah, à l'organisation, à l'installation du décor ou autre. Les organes ont donc donné rendez-vous dès le début de l'après-midi du samedi. Ils jouaient le soir, évidemment, pour un vampire, au lieu donc loué par l'association à chaque partie. Je les ai rejoints, j'ai donné un coup de main autant que possible. Moi, je trouvais ça sympa et puis je trouvais ça assez rigolo d'installer des décors, de, de, de, de voir tout, toutes ces petites choses se mettre en place et puis les, les joueurs débarquer, se grimer, se, se maquiller. Certains. C'était un gène assez impliqué, c'était très sympathique. J'ai passé la soirée à faire le photographe majoritairement et à donner un coup de main autant que possible partout où, où les organes me l'ont demandé. A la fin de la nuit, euh, la présidente de l'assaut euh, m'a demandé d'intégrer de, bah, l'équipe d'organisateurs. Euh, ça, euh, ça a été flatteur, moi j'étais flatté évidemment, et puis j'étais assez satisfait de l'expérience, hein, bien que c'était fatigant, c'était super sympa de, de participer euh, à l'orga de, de, de ce GN. Hein. C'était pas un gros GN. Il y avait une trentaine, quarantaine de joueurs à chaque partie. Et donc, bah, j'ai intégré l'équipe et j'ai participé euh, pendant, pendant un peu plus de deux ans donc à Castasso euh, qui a fini par arrêter les parties. Mais c'était sympa. On était un groupe de quatre à cinq organisateurs. On se réunissait autant que possible de façon hebdomadaire pour euh, organiser entre 2 et 3 parties par an. Donc, euh, donc ouais. Euh, j'ai participé, j'ai fait beaucoup de PNJ, mais j'ai jamais été joueur euh, bah, d'un GN vampire. Euh, il y a des assos un petit peu partout en France euh, qui s'appellent la Mascarade qui permettent de faire du, du jeu de rôle grandeur nature vampire. Euh, bah, je t'invite à te rapprocher de ces assauts s'il y si en a près de chez toi et si tu as envie de, de tester l'expérience. En général, ils sont extrêmement euh, accueillants. Voilà Gilles, merci d'avoir posé ta question, merci d'avoir attendu euh, si longtemps que je te réponde. Euh, N'hésite pas à en poser d'autres, hein. euh, Voilà, on va faire une, une, une place pour toi euh, en numéro 1 à nouveau. A euh, très bientôt. On passe au deuxième tableau, c'est déjà Ask Merlin, pour des questions euh, plus diverses que simplement sur le jeu de rôle. Je prends mon D3, merci la loutre, rôliste. et je fais 3. En numéro 3, on a Alexis Gouet qui nous demande comment Merlin fait pour les flammes. C'est une réponse hautement utile de la part de Merlin. On te remercie très fort. Euh, Alexis, je te remercie d'avoir posé ta question, n'hésite pas à en poser d'autres en espérant que Merlin soit plus satisfaisant dans son travail. D'ici là, euh, prends soin de toi et euh, à très bientôt. Et enfin, on va parler de ma dernière partie de jeu de rôle. Il y a deux jours, j'ai mené une partie de Cthulhu pour initier euh, deux, bah, deux adultes de mon âge, plus ou moins. Euh, au jeu de rôle. Ils avaient vaguement idée de ce que c'était, ils n'avaient jamais vu une partie et jamais euh, spécialement participé à, à un jeu de rôle, donc euh, pour, euh, pour les initiés j'ai essayé de leur parler des différents univers que j'avais sous la main, euh, en ce moment, bah, notamment avec les gens je suis beaucoup le nez dans, dans, dans l'appel d'Octolou, donc je leur, euh, je, leur, je leur ai présenté parmi ceux-là, ils, ils ont voulu jouer à ça, donc c'est très bien, avec un système basique, je me suis c'était une très bonne idée de... De, de leur faire des pré-tirés sur un système simple, hein, le basique, on n'a pas besoin de, de repasser 20 minutes dessus, mais. Le système en pourcentage, c'est très clair pour, euh, pour ne pas perdre les joueurs dans un système quand on essaye déjà de leur faire comprendre ce qu'est le jeu de rôle. Donc on a joué en petit comité, euh, les deux joueurs à initier et euh, une personne qu'on connaît en commun, mais qui joue déjà au jeu de rôle afin de, de faire un petit peu moteur de la partie euh, si c'était nécessaire. Et ça n'a pas été nécessaire. Ils, ils se sont tous les deux prêtés au jeu euh, immédiatement, ils sont rentrés dans, dans l'histoire, ils se sont prêtés au jeu autant, autant du roleplay, que du système, bien que j'ai essayé de pas trop appuyer dessus, mais euh, bah c'est rapidement, rapidement rentré, c'est pas, pas bien sorcier le système basique, et je ne les ai pas perdus grâce à ça. On a, on a raconté une histoire ensemble, alors j'avais décidé de, de presque improviser, c'est à dire j'avais pris deux trois idées à l'avance, mais de presque improviser, afin d'essayer d'être de, au maximum euh, en, en réaction à leurs propositions, afin de, bah, de leur montrer à quel point le jeu de rôle est malléable et à quel point euh, euh, l'histoire qu'on raconte euh, est, bien, est dans leurs mains, euh, presque autant, si ce n'est plus, que, euh, que dans les miennes. Et donc, euh, eh ben, je pense qu'ils ont vraiment bien aimé, ils ont, ils ont aimé se faire peur, on a commencé par une petite enquête avec des briques de fantastique pour les amener jusqu'à une, une, une scène, euh, somme toute classique pour les joueurs aguerris mais, mais, euh, mais, mais en tout cas très représentative euh, éventuellement d'un type de jeu à Cthulhu. ils ont fini dans un euh, dans un, un entrepôt désaffecté, euh, à entendre des bruits tout autour d'eux, à avoir des profonds qui remontent des égouts et euh, affronter enfin un sorcier. On a eu euh, un joueur mort, un joueur qui a traversé un portail et qui s'est retrouvé euh, à, à des milliers de kilomètres de là ailleurs sur terre. Et, euh, et donc le, le troisième joueur qui a mis le feu, euh, ouais, c'est quand même la classe, mis le feu euh, aux sorciers qu'ils affrontaient. Somme toute, je suis très content de cette expérience parce que bah, c'est toujours délicat d'initier des, des nouveaux joueurs au jeu de rôle ou à un type de jeu de rôle, mais euh, ils ont été extrêmement réceptifs et, et du coup, pour moi, bah, je suis content parce que bah, ça fait de nouveaux joueurs euh, potentiels. Je suis toujours ravi de pouvoir partager l'expérience avec de nouvelles personnes, de montrer que, que le jeu de rôle, c'est bah, le meilleur loisir qui soit. Euh, c'est ce que je fais au travers de ces vidéos et puis bah, quand j'ai l'occasion d'initier des gens, bah, je le fais également. Ce roleplay est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir attendu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, si, si, promis, j'y travaille vraiment très fort. Et euh, d'ici là, portez-vous bien, euh, couvrez-vous, il commence à faire froid. On se retrouve bientôt, ciao les rollistes